J'ai souhaité délivrer un message sincère avec l'ensemble des concitoyens de la Convention citoyenne sur la fin de vie, c'est-à-dire comment on doit réfléchir pour l'accompagnement sur la fin de vie dans notre pays aujourd'hui. Et Le message il est très simple, il résidait dans une meilleure prise en charge par les soins palliatifs, c'est-à-dire permettre des soins palliatifs partout et pour tous dans notre pays, et puis ouvrir le champ des possibles pour des personnes qui seraient atteintes d'une affection pathologique, accidentelle, grave, incurable, qui auraient des souffrances réfractaires, des souffrances physiques ou psychiques, qu'elle jugerait insupportable et même si le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, que ces personnes puissent, si elles le souhaitent, bénéficier d'un suicide assisté ou d'une euthanasie, c'est-à-dire qu'on légalise l'aide active à mourir dans notre pays. L'enjeu majeur à prendre en compte, il est de ne pas juger et de dire qu'on va pouvoir accompagner tout le monde et que toutes les paroles se valent, c'est-à-dire que des personnes qui souhaitent aller en soins palliatifs en aient la possibilité, parce que c'est un scandale dans notre pays qu'il y ait des départements qui n'aient pas d'unité de soins palliatifs. C'est un scandale dans notre pays que finalement, il y ait deux tiers des personnes qui devraient avoir accès aux soins palliatifs qui ne peuvent y aller, faute de moyens. Donc ce scandale, il va être simple à résoudre. Il faut mettre beaucoup plus de moyens, il faut former, il faut faire d'une grande cause nationale les soins palliatifs. Et puis, il va falloir aussi réfléchir à l'accompagnement par une aide active à mourir, est-ce qu'effectivement ça peut être considéré comme un soin en fin de vie J'en suis personnellement favorable euh, évidemment maintenant, c'est aux citoyens de décider est-ce que, oui ou non, aujourd'hui on répond à tous les cas, à toutes les demandes. Et quand je dis de respecter la parole de chacun, c'est évidemment respecter la conscience de chacun et que ce n'est pas parce qu'on est opposé pour soi-même à une éventuelle aide active à mourir qu'on doit l'opposer à toute la société et juger ainsi toute personne qui en ferait la demande. J'espère que les travaux de cette convention ils vont permettre de parler grandement de la question de la fin de vie. Je sais bien que ce n'est pas la convention citoyenne qui fera la loi demain et que ce sera aux parlementaires, aux législateurs, de pouvoir décider. Mais j'espère simplement que cette convention citoyenne, elle va être entendue. J'ai vu d'autres commissions, petites conventions, beaucoup plus petites que celle-ci, déjà réfléchir à la question de la fin de vie, et finalement on a laissé les travaux de côté. Eh bien j'espère que le président de la République entendra pleinement le travail qui est fait. C'est une convention qui rassemble des personnes venant d'horizons différents, qui ont un avis différent, qui ont des questions extrêmement pertinentes, qui sentent bien qu'on touche à l'intime quand on parle de la fin de vie, mais qui se diront tout simplement est-ce qu'il faut ou non évoluer sur une loi. Et moi je leur fais pleinement confiance pour que dans ces travaux, ils sachent, peser les choses et qu'ils sachent ensemble réfléchir à ce qu'il est convenu de faire demain pour notre pays. Dans les réactions parfois sur les questions ou sur les réponses, on voit les positions des uns et des autres, on voit qu'on peut heurter parfois l'intime. Et moi je m'interdis euh, tout ça. Je ne veux surtout pas être dans l'outrance, surtout pas euh, heurter justement parce que je crois qu'il faut savoir rassembler sur, euh, sur ce sujet qui ne doit pas être un sujet où on juge les autres, Il faut respecter absolument tous les avis qui peuvent être donnés. Il y a des questions euh, auxquelles je ne m'attendais pas euh, spécialement et c'est ça qui est intéressant parce que ces questions-là, je ne les ai jamais entendues avant et c'était bien d'entendre des concitoyens les poser parce qu'on sent qu'il peut y avoir des doutes, qu'il peut y avoir des craintes, qu'il peut y avoir des peurs. Eh bien J'espère avoir été là pour pouvoir répondre, rassurer et accompagner dans cette réflexion, ce qu'il pouvait exister auparavant. Et le but n'était pas de faire changer d'avis telle ou telle personne, mais bien de cadrer les choses et de remettre tout simplement le citoyen au cœur du débat. C'est sa place qu'il devait avoir depuis le départ, mais hélas, on l'a souvent ignoré.